Hello Aujourd'hui je vais vous parler de ma routine de soins de la peau que je fais le matin et le soir. Bon alors j'essaye de le faire tous les matins et tous les soirs mais euh, forcément euh, c'est pas toujours, euh, toujours extrêmement régulier mais... Plus vous allez le faire régulièrement, plus vous verrez l'effet sur la peau. Et dès que j'arrête de le faire vraiment très régulièrement, je vois tout de suite l'effet sur la peau. J'ai la peau beaucoup plus sèche dans mon cas, j'ai plus de boutons qui reviennent, etc. Je sens que ma peau est pas extrêmement bien, alors que quand vraiment je respecte la routine que je me suis trouvée là depuis à peu près un an maintenant et eh bien en fait tout va tout va beaucoup mieux, euh, ma peau est bien, euh, quand, je, quand je me maquille du coup ça ne l'abîme pas, etc. Bon là en ce moment c'est un peu particulier, j'ai fait une réaction allergique et après entre temps euh, il y a mon eczéma qui est ressorti, donc c'est pour ça que j'ai pas fait énormément de vidéos YouTube dernièrement, j'ai toujours un peu d'eczéma autour des yeux même si ça va beaucoup mieux, et autour de la bouche, donc je mets euh, du, du baume à lèvres et des crèmes que m'a donné le médecin, etc faire en sorte que ça aille mieux le plus vite possible. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler de euh, ma routine du matin, pour commencer. Déjà, en général, je la fais en sortant de la douche, si j'ai pris ma douche euh, le matin, donc quand, tant que j'ai la peau encore un petit peu humide. Et si jamais je la fais plus tard et que ma peau n'est pas humide, elle est totalement sèche, je commence euh, par mettre quelques gouttes de... Euh, ce produit qui est le Liquid Hydration de chez Geek and Gorgeous. Donc là ça c'est leur ancien packaging où du coup il y avait... Euh, C'était comme ça, il fallait verser dans la main, c'est pas du tout euh, pratique. Donc moi je l'avais mis dans un, une petite bouteille avec un spray que j'avais euh, à la maison. Mais maintenant ils ont fait un packaging pour ce produit là avec directement un spray. Donc du coup je commence par euh, mettre quelques sprays de ça parce que les produits qu'on va mettre ensuite sont beaucoup mieux absorbés si la peau n'est pas complètement euh, sèche pour commencer. C'est mieux d'avoir la peau légèrement humide avant de commencer à appliquer sa routine de soin. En ce moment je commence directement par mettre ma crème pour les yeux parce que je ne veux pas que les autres produits euh, que j'applique sur tout mon visage viennent proches de la zone des yeux pour ne pas euh, irriter encore plus. Mais je pense que je vais peut-être continuer à faire ça par la suite. Donc la crème contour des yeux que j'utilise habituellement, c'est celle de chez On The Wild Side. Le baume contour des yeux qui est vraiment extraordinaire. Qui pénètre super bien, qui fait aussi une très bonne base de maquillage pour la suite si jamais vous vous maquillez. Mais en ce moment, vu que j'ai les yeux très irrités, pris, je prends cette crème de chez Bioderma, la Atoderm Intensive Eye qui est euh, juste extraordinaire. C'est un produit miracle. Euh, comme vous voyez, c'est censé être une crème pour les yeux, mais elle vient dans un gros format. C'est un, un tube de 100 ml. Pour une crème pour les yeux, c'est énorme. Quand on sait que, par exemple, celui-là, là, là c'est 15 ml, et c'est le format classique d'une crème pour les yeux. Et donc, en fait, ça, ça peut s'utiliser aussi sur tout le visage, enfin partout. Si c'est safe autour des yeux, forcément, c'est bon pour... Euh, tout, euh, tout le reste de la peau, donc c'est très très bien pour toutes les peaux qui sont, qui sont sensibles, qui sont très sèches, qui sont atopiques, euh, etc. C'est vraiment produit miracle. Une fois que j'ai hydraté mon contour des yeux, je viens faire les soins euh, autour de la peau. donc En ce moment, j'utilise euh, ce sérum de chez Geek Gorgeous. donc J'ai... Vous allez voir que j'ai deux marques très favorites. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. J'aimerais bien, si jamais les marques passent par là, je serais ravie. Euh, mais donc, Geek and Gorgeous fait partie des marques que j'utilise euh, énormément et j'aime beaucoup leurs produits. Donc là, c'est le sérum a euh, qui est à base d'un dérivé d'acide azélaïque à équilibrer un peu euh, la peau, la production de sébum euh, et à illuminer un petit peu. Avant ça, j'avais utilisé le sérum à l'acide salicylique Perfectly Clear, toujours de chez Geek Gorgeous. J'ai pas trop vu d'effet, donc c'est pour ça que je l'ai pas repris et que je teste le iPad. C'est la première fois que je l'utilise, celui-ci. Et ça fait pas encore assez longtemps pour que je puisse donner un avis. Mais en tout cas, il n'est pas pire que le précédent. Après ce petit sérum, je viens mettre un sérum à l'acide hyaluronique, toujours de chez Geek Gorgeous. donc ils en ont deux. Ils ont donc euh, l'acide hyaluronique riche et ils en ont un plus euh, light. Ce qui est bien avec ce sérum-là, c'est qu'en fait, à l'intérieur, il y a cinq formes d'acide hyaluronique, c'est-à-dire qu'il y a cinq poids moléculaires euh, différents d'acide hyaluronique qui vont être absorbés par différentes couches de la peau. Donc en fait, ça va être une, une hydratation... Euh, qui va être très profonde avec ce sérum parce que bah, les formes, alors je ne sais plus si c'est les formes, je pense que c'est les formes les plus petites, les poids moléculaires les plus petits peuvent être absorbés par des couches plus profondes, donc ça va venir hydrater en profondeur euh, la peau. Après ça, je passe à ma crème hydratante, et donc là on passe à une autre marque favorite, donc la marque On The Wild Side, comme le contour des yeux. Donc là, j'ai deux de leurs crèmes, j'ai la crème euh, Le fluide de Jour, qui est une crème, bah, comme son nom l'indique, euh, donc que j'ai beaucoup utilisée cet été. Et j'ai aussi la crème crème de jour, tout simplement, qui vient dans un pot comme ça et qui est beaucoup plus épaisse. Donc là, vous voyez à l'intérieur, enfin c'est une crème, hop, elle tient. C'est une crème qui est beaucoup plus épaisse et un petit peu plus riche, je trouve. Et donc maintenant qu'on est en hiver et qu'il fait froid, j'ai recommencé à utiliser celle-ci. Parce que je trouve qu'elle protège mieux la peau qui est un peu plus agressée par le froid, le vent, etc. Donc j'alterne entre les deux, entre, entre été et hiver. J'ai aussi dernièrement acheté euh, la crème hydratante de chez Geek Gorgeous parce qu'ils viennent de sortir... Euh, deux crèmes hydratantes, mais je ne l'ai pas encore testée puisque j'ai encore mes autres crèmes d'ouvertes, donc je vais pas en ouvrir plein plein d'un coup. Donc celle que j'ai prise, c'est la Hydration Station. Et ils en ont une autre qui est un peu plus riche que celle-là, je crois, pour les peaux un peu plus grasses. Ça, c'est plus pour les peaux mixtes. Donc, ben, je vous ferai un retour si ça vous intéresse une fois que j'aurai commencé à l'utiliser, mais c'est pas pour tout de suite parce qu'il me reste encore pas mal des, des deux crèmes on the wild side. Et pour terminer la routine... Toujours crème solaire, 50 plus pour le, pour le visage. Euh, même s'il n'y a pas directement de soleil dehors, même si on ne va pas spécialement dehors, mais qu'on reste proche des fenêtres chez soi, euh, c'est important de mettre une crème solaire parce que il n'y a pas que les rayons qui vont faire bronzer, etc. Il y a aussi euh, les, les rayons, donc c'est les UV, je sais plus entre les UVA et les UVB, je crois que c'est les UVA, euh, qui agissent sur le vieillissement de la peau, et donc protéger sa peau avec une crème solaire tous les jours, ça va limiter le vieillissement de la peau et l'action de, de ces rayons UV là. Donc moi j'utilise la crème euh, de chez La Roche Posée, c'est la Antelios 50+, anti-brillance et finition touchée sec. C'est une que j'aime bien. Alors par contre, attention, si vous avez la peau mate ou noire, elle, elle laisse celle-ci un, un léger film blanc. Donc euh, ça, c'est un peu gênant pour euh, une carnation comme la mienne, ça se voit pas du tout. Mais si vous avez une peau un peu plus mate que la mienne, potentiellement, ça peut laisser un film blanc. Et ensuite, pour ce qui concerne ma routine du soir, donc... Déjà si je me suis maquillée, évidemment je vais me démaquiller, donc en ce moment, bon je l'ai presque fini donc elle va bientôt changer, mais j'utilise depuis un moment l'huile démaquillante de chez On The Wild Side, donc comme vous voyez, il ne me reste pas grand chose, elle est géniale. Donc il faut l'appliquer sur peau sèche, on frotte bien pour que l'huile commence à décoller toutes les particules de maquillage, donc même waterproof. Et ensuite, elle se rince à l'eau. Elle se rince très très bien, ça émutionne, je pars bien. Hop, ça se, ça se rince. Ensuite, si besoin, s'il reste quelques petites traces de maquillage ou de mascara ou quoi, j'utilise euh, cette eau micellaire de chez Bioderma, qui est spéciale pour euh, la, les peaux sensibles. C'est la gamme Sebium H2O, il me semble que c'est celle-ci qui est pour les, pour les peaux sensibles. Donc pareil, avec un petit coton, je vais venir frotter. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, je vais venir me euh, laver le visage avec un savon très doux, adapté pour le visage. Ensuite, pour les soins, je vais commencer euh, aussi par euh, le contour des yeux. Donc la crème que j'ai habituellement, c'est celle-ci de chez Rennes. C'est la Brightening euh, Under Eye, enfin euh, ah ben, c'est écrit en français, le soin éclat contour des yeux anti cernes. Je l'ai acheté parce qu'il avait été conseillé par plusieurs influenceuses sur YouTube. Je le trouve pas si extraordinaire que ça. Il est pas mal, il hydrate bien. Je ne trouve pas qu'il fasse particulièrement un effet anti-cerne sur moi. Donc, bon, bah, enfin, vu que je l'ai, je vais le terminer. Là, vous voyez, il m'en reste plus tant que ça. Euh, mais évidemment, en ce moment, j'utilise toujours ma crème Bioderma, tant que j'ai les yeux irrités, ce sera cette crème-là. Et ensuite, pareil, je vais appliquer quelques sérums. Donc là, en ce moment, euh, j'ai commencé à appliquer euh, des sérums de chez Beauty Bay que j'ai voulu tester. Donc là, ici, c'est le Correcting Serum. Donc c'est un sérum avec des acides AHA et PHA pour éviter que la peau soit congestionnée et pour euh, agir un peu sur la texture de la peau aussi. Donc, ça, bah, je l'ai entamé euh, la semaine dernière, donc du coup, je n'ai pas suffisamment de recul pour vous faire euh, un retour là-dessus. Que j'utilisais comme euh, acide avant, c'était celui de Geek Gorgeous, le... Comment il le Cheer Up, qui était vraiment euh, très très bien. Je l'ai terminé. Et puis, comme je voulais tester bah, la nouvelle gamme de sérum pour la peau que Beauty Bay a sorti euh, bah, cette année, enfin dans les six derniers mois. Euh, du coup, j'ai pas racheté celui-ci qui me convenait très très bien et j'ai voulu tester euh, celui-là. Puis on verra. Si jamais le Beauty Bay me convient pas, je reprendrai clairement celui de chez Geek Gorgeous. Après ce sérum-là, je mets un sérum à la niacinamide. Donc là, pareil, j'ai acheté celui de chez Beauty Bay. Donc euh, ils appellent ça Soothing Serum. Qui a aussi du cuivre à l'intérieur. Donc ça, c'est pour euh, gérer la production de sébum et euh, désincruster les pores niacinamide, et ça hydrate un petit peu aussi. Mais celui-ci, je le trouve pas hyper efficace, honnêtement. Celui de Beauty Bay, il me laisse euh, bon, bof. Donc, je vais quand même l'utiliser parce qu'il est pas euh, horrible. Mais pour euh, la suite, une fois que je l'aurai terminé, j'ai racheté celui que j'avais avant, qui est celui de Geek and Gorgeous, qui est le B-Bomb. Pareil, qui est un, un sérum à la niacinamide et celui-là que j'ai déjà utilisé entièrement une fois et qui est euh, extrêmement efficace sur ma peau. Ça, pour le coup, je vois vraiment l'effet, ce qui est un peu moins le cas avec le sérum de chez euh, Beauty Bay. Ensuite, ce que j'ai introduit euh, relativement récemment, c'est un sérum au rétinal. Donc, ce pas du rétinol, c'est un composé dérivé, c'est le, dé... enfin, le composé qui a avant le rétinol, c'est le rétinal. Donc, c'est celui de chez Geek Gorgeous, donc c'est le A-Game, que j'ai pris en 0,05% plus petite dose de Rétinal. Donc, pour commencer ce genre de produit, il faut toujours prendre euh, les doses les plus petites pour voir comment va réagir la peau, même si la peau réagit beaucoup mieux au rétinal qu'au rétinol. Euh, avec le Rétinol, il y a de plus gros risques d'irritation de la peau et donc moi j'ai eu vraiment aucun souci avec le Rétinol. Euh, donc j'ai commencé à le faire euh, un jour euh, sur trois puis au bout d'une dizaine de jours, un jour sur deux. Et là, de temps en temps, je le faisais tous les jours mais comme là j'ai eu mes problèmes de peau, j'avais totalement arrêté de l'utiliser au cas où. Là, je recommence à l'introduire euh, un jour sur deux. Et donc, une fois que j'aurai fini celui-ci, j'ai déjà racheté, puisqu'il y avait les promos du Black Friday, le e game mais cette fois-ci avec une concentration un peu plus élevée, avec une concentration de 0,1%. Euh, bah, augmenter un peu la, la dose et les effets. Et donc ça, ça agit contre le vieillissement de la peau, contre les rides et les ridules. Et évidemment, je termine avec une crème hydratante. Et donc j'ai découvert cette crème-là de la marque Origins. C'est la Drink Up Intensive qui est extraordinaire. Donc c'est un masque de nuit hydratant à l'avocat et à l'eau des glaciers. Il est hyper hydratant. Euh, quand il, il est très bien absorbé par la peau. Quand je me réveille le matin, j'ai la peau mais toute douce, bien rebondie, bien hydratée. Et en plus, il sent super bon. Il y a un peu d'abricot dedans, d'huile d'abricot. Et du coup, il sent l'abricot et c'est vraiment une odeur super super euh, bonne, mais pas trop forte. J'adore euh, cette crème-là. Et je pense qu'on en a terminé avec euh, mes routines matin et soir. Donc comme vous voyez, il y a deux marques que j'aime particulièrement, On The Wild Side et euh, Geek and Gorgeous. On The Wild Side, c'est une marque française qui vient d'Aquitaine, près de Bordeaux. Et Geek and Gorgeous, c'est une marque... Hongroise, il me semble, donc euh, européenne. Geek and Gorgeous, c'est assez accessible, ils livrent très très rapidement. On the White side, c'est beaucoup plus cher. Après, c'est que des plantes sauvages euh, ramassées à la main, donc ça se comprend aussi. Euh, c'est livré aussi euh, très rapidement. Ce que j'ai testé dans les sérums Beauty Bay, pour l'instant, je suis pas du tout convaincue. Ils sont moins chers que Geek and Gorgeous. En fait, c'est des... Les sérums sont en plus grande quantité, il y a 50 ml, alors que les sérums de chez Geek Gorgeous c'est 30 ml. Et ils coûtent moins cher, mais je les trouve beaucoup moins efficaces, peut-être parce qu'ils sont moins concentrés, qu'il y a aussi d'autres produits, alors que dans les produits Geek Gorgeous, c'est vraiment, enfin, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Les listes, les listes d'ingrédients ne sont pas à rallonge, alors que je trouve un petit peu plus pour les produits beauty. Bay. Après, à vous de voir. Ils ont pas, c'est pas ça qui a irrité ma peau non plus. Donc, pour commencer, ça peut être, ça peut être pas mal. Une autre marque qui est pas mal pour commencer. Moi, j'avais commencé avec ça début 2021. C'est The Ordinary, qui n'est pas cher du tout et qui n'a pas non plus de liste d'ingrédients à rallonge. Ils étaient très bien, c'est juste que je trouve les formules Geek Gorgeous un peu plus efficaces sur ma peau. Plus hydratante, plus exfoliante, etc. Après, c'est une histoire de choix personnel et de comment votre peau réagit aussi. Donc... À vous de voir voilà donc euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez envie de continuer à voir des vidéos de ma chaîne et si vous voulez me soutenir un petit peu je vous invite à euh, liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne et vous pouvez aussi me suivre sur instagram il y a toutes les infos qui vont s'afficher à l'écran et sur euh, l'écran de fin et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo